Salut salut c'est Adjoa j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous présente mes galettes à blot facile et rapide Vous allez voir c'est une recette qui n'est pas compliquée du tout Et qui réussit à tous les coups je vous le promets Avant de continuer je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne Pour ne rater aucune de mes publications Je vais désormais poster plus de vidéos cuisine La prochaine sera mon gâteau à la banane donc pour être sûr de la visionner n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche voici donc la liste des ingrédients elle est aussi dans la barre d'infos de la farine de riz il nous faut ici deux mesures 50 et 180 grammes vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi de la semoule de blé tendre de la maïzena de la levure chimique, de la levure boulangère sèche, vous pouvez la prendre aussi fraîche, du miel, oui vous avez bien vu et bien entendu je préfère le miel au sucre car c'est plus sain. mais si vous n'aimez pas vous pouvez tout à fait utiliser du sucre et concernant le miel son arôme n'influera pas du tout sur les galettes tout au plus vous aurez un goût sucré et moins de calories. Dans un quart de litre d'eau, on va délayer la semoule de blé et 50 g de farine de riz. C'est pour cette raison qu'il nous faut deux mesures de cet ingrédient. Donc 50 g de farine de riz et la semoule de blé jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène qu'on va verser dans un quart de litre d'eau. On porte le tout à ébullition à feu moyen en ne cessant de brasser pour éviter la formation de grumeaux. Dès que la bouillie prend forme, on la remue environ une minute avant de l'ôter du feu. À présent, on ajoute un quart de litre d'eau très froide, progressivement, remuée délicatement au fouet pour ne pas déstructurer la bouillie. Vous devriez obtenir cette texture à la fin. Ensuite, on incorpore la farine de riz, les 180 grammes restants aussi de manière progressive la maïzena qu'on va intégrer également lentement. Maintenant, on ajoute la levure chimique ainsi que la levure boulangère qu'on va faire dissoudre dans 10 cuillerées à soupe d'eau tiède et on va remuer lentement et longtemps afin qu'elle soit bien absorbée par la pâte. Enfin on introduit le miel, comme je vous l'ai déjà dit, euh, vous pouvez euh, évidemment remplacer le miel par le sucre. Alors il ne nous reste plus qu'à saler notre préparation et à la laisser reposer pour qu'elle augmente de volume. Je procède comme toujours, je vais placer la pâte sur une casserole remplie d'eau chaude. Ainsi je n'aurai besoin que de 20 à 30 minutes pour la faire lever. Je me sers de moules en silicone pour réaliser les petits pains, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres moules. Il en existe euh, par exemple euh, en métal. Pour les cuire à la vapeur, 10 à 12 minutes à feu moyen. Je vous conseille d'essuyer la vapeur qui s'est accumulée en dessous du couvercle. Toutes les deux à 3 minutes pour obtenir de belles galettes. Et voilà, notre bleu est prêt. Pour le démouler facilement, laissez-le refroidir un peu. Regardez l'intérieur de la galette, c'est friable, aérien, moelleux. Miam! Mm, je sers mon tableau avec du yébé ceci. En fait, j'adore déguster les galettes avec ce plat que j'agrémente aujourd'hui de macro fumé et d'une salade de poivrons et d'oignons frais. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir, bisous mouah. On a dawa, ils ont célébré aussi, on